Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Yodacorp. Aujourd'hui on parle de comment créer des channels sur YouTube, juste après le générique. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Sur ma chaîne, je vous parle d'informatique au sens large du terme, de produits, d'astuces, de tutoriels, de DIY etc etc. Alors vous allez voir pour créer des chaînes sur YouTube pour une vidéo YouTube, cela est très très très facile à mettre en place. Alors tout d'abord lancez simplement votre vidéo et puis regardez au niveau du timecode en bas à gauche pour voir les, le temps en fait le, le timing en fait. Comme vous pouvez le voir ici je suis à 0,4. donc du coup je note 04. Cette fois-ci, je vais dans euh, le studio euh, vidéo de YouTube. Et là, je vais mettre... Donc, on va sur votre vidéo. Vous faites éditer euh, votre vidéo. Donc déjà, dans un premier temps, vous pouvez mettre déjà 0.00 l'intro. Ce sera donc votre intro. Puis après, par la suite, deux petits points 0.4. Et là, vous allez pouvoir marquer euh, démonstration du produit euh, pour ma vidéo. Vous retournez sur votre vidéo. Vous l'avancez un petit peu. Voilà, puisque là, on parle de la démonstration. Et puis, dès qu'on parle de, de, de, de quelque chose de nouveau. Là, pour l'occurrence, euh, j'ouvre... Et on peut voir toutes les cartes SD. Donc du coup, je reviens un petit peu en arrière. Je, je fais une pause. Je regarde le timecode. Donc là, on est à 0.22. Donc du coup, je marque 0.22 espace. Et puis ici, ben, vous mettez absolument ce que vous avez besoin de mettre. Là, dans cette vidéo, je marquais ouverture du euh, produit pour euh, les cartes SD. Donc voilà. Vous retournez euh, sur votre vidéo, vous faites lecture, vous avancez un petit peu voilà, et puis dès que ça change de, de plan ou dès que vous parlez de quelque chose de nouveau ou autre, et bien vous arrêtez, vous regardez le timecode en bas à gauche et vous le mettez dans la description, ce qui va donc créer des channels. Donc là, on, on peut mettre une dragonne, donc je parle de la dragonne qu'on peut mettre pour attacher euh, ce boîtier. Je regarde le timecode, on est à 1.12. Je reviens sur les détails de la vidéo. Je mets un, deux petits points 11. Et puis je vais marquer euh, Possible, possibilité de mettre une dragonne. Je retourne par la suite sur ma vidéo. Et là. Et je vais pouvoir mettre la fin. Donc, je reviens un petit peu en arrière. On est à 1-21. Donc là, je mets un, deux petits points à 21, fin, et puis pourquoi pas, et abonnement. Pour que vous puissiez vous abonner à la chaîne. J'enregistre les informations. Donc je vérifie bien qu'il n'y a pas d'autres informations derrière. On est d'accord. Donc du coup, on enregistre que je viens de mettre au niveau du timing donc là on fait enregistrer maintenant je peux retourner sur ma vidéo je fais un refresh donc f5 ou euh, refresh ou réactualiser et là comme vous pouvez le voir ça y est il y a des sections dans la vidéo et donc ça affiche sur chaque section les notifications tout au moins ce que j'ai mis dans mon détail ça se présente comme cela. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura servi, vous sera utile si vous voulez faire des channels sur YouTube. Je vous dis à dimanche prochain sur ce ciao.